Bonjour les amis. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes euh, certains jours vous pouvez faire 200 300 points sur un trade mais euh, ça ne veut pas dire que vous allez les faire sur chaque trade. Lorsque vous observez un marché comme celui-ci donc ici on est sur le DAX en une minute, ben vous voyez que le marché il monte, il descend, il monte, il descend, là on a un range et puis vous voyez que le range il est cassé. Ça veut dire que vous pouvez très bien prendre des trades, par exemple à l'achat sur ce niveau-là. Pourquoi Parce que si vous allez voir sur des unités euh, plus courtes, euh, plus longues, pardon, vous voyez qu'on est sur un support ici. Donc, on peut très bien imaginer que le marché euh, va remonter. Mais c'est toujours une question de probabilité et on n'a jamais la certitude que le marché va effectivement se retourner sur le support, il peut très bien casser comme ce qu'il a fait ici. Donc ne vous attendez pas à faire toujours 200 ou 300 points sur un trade surtout si vous faites du scalping mais en faisant du scalping vous avez donc euh, la capacité de prendre des petits gains sur ces mouvements-là. Donc vous allez prendre quelques points que vous allez pouvoir accumuler et ainsi pouvoir à certains moments, bénéficier d'un trade qui part pour faire 100 points, 200 points. Donc ici on a une cassure, on voit très bien donc avec l'indicateur stochastique comment euh, on peut se positionner soit à l'achat soit à la vente sur les extrêmes mais euh, on n'a jamais une garantie que, que le trade qu'on prend va faire euh, 100 points. Il peut très bien euh, faire euh, 5, 5 points, 10 points et vous allez pouvoir gagner ces 5 et 10 points et peut-être à un moment donné avoir dans la journée un trade qui, vous, qui dure 2-3 heures. Donc ce n'est pas parce que vous voulez faire des trades de, de 200 points, on veut tous les faire, que vous avez la possibilité de les faire sur chaque trade. Donc n'oubliez pas que là-bas c'est le scalping. Les personnes qui ne veulent faire que du day trading, ben, elles, elles n'ont aucune certitude qu'un trade va, va, va faire 100 points ou 200 points. Donc pour moi il me semble bien plus euh, évident, bien plus logique de se spécialiser d'abord sur le scalping et de laisser une chance au marché de faire euh, 100 points ou 200 points par la suite. Tout cela bien sûr je l'explique dans mes formations au scalping qui vous permettront de faire des petits gains donc sur des, des petits mouvements comme ça. Mais aussi de bénéficier de mouvements intéressants comme ce qu'on a eu hier. Donc où, où j'ai fait encore 200 points hier, 300 points la veille sur le, le Dow Jones et le DAX. Donc tout ça c'est possible quand vous arrivez à rentrer au bon moment sur le marché. Maintenant si on regarde le DAX ici, donc on est en 30 minutes, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va continuer à descendre moi je n'en ai aucune certitude, c'est sur une question de probabilité. Maintenant j'aime beaucoup l'indicateur Ishimoku, donc je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous permet non seulement d'avoir des points d'entrée très intéressants, de suivre des tendances et ça vous permet aussi de savoir avec une bonne probabilité dans quel sens trader de préférence. Donc moi je vous conseille donc de vous former au scalping. Si vous êtes intéressé par une formation au scalping vous avez un lien sous ma vidéo et ici en haut de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir rapidement une technique de scalping, une technique de trading performante efficace qui vous permettra de, de faire des gains tous les jours parce que du scalping on peut en faire tous les jours même si c'est des, des petits trades comme ça. Ben vous pouvez en faire une dizaine, vous pouvez gagner votre journée sur, sur une dizaine de, de scalps comme ça. Donc N'essayez pas de faire que des trades de 100 points parce que le marché vous donne de l'argent avec des petits trades également. C'est là tout l'intérêt de maîtriser le scalping et de pouvoir ainsi bénéficier donc de la tendance du marché à court terme parce que euh, le marché ne part pas dans un sens, ne fait pas 100 points dans ce re, sens retourné. Vous voyez ici on est sur des bougies d'une minute, vous pouvez les compter là une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voilà et il se retourne, même chose une dizaine dans l'autre sens, une quinzaine dans l'autre sens, vous voyez comme ça il fait, euh, il fait des trades. Donc vous pouvez prendre des petits gains et peut-être qu'à un moment donné vous allez rentrer et si vous ne coupez pas directement, ben vous voyez que le marché peut, peut vous donner plus. Mais en priorité, donc attendez-vous à faire d'abord des petits scalps avant de faire des trades. Et vous aurez ainsi sur des, des trades comme ça une probabilité de, de 90%. C'est tout à fait possible. Avec ma formation scalping et euh, ensuite vous pouvez également faire des day trades voire même des, des swing trades à certains moments. Donc toujours faire vos analyses à long terme. Vous voyez ici on a eu un très gros mouvement, on est en H4 ici, très grand mouvement. Maintenant on a un retournement ici est-ce que le marché va redescendre sur le, sur le plus bas ici Je ne sais pas. On sait qu'on est dans une tendance haussière, vous voyez donc euh, depuis le temps, on voit très bien l'indicateur Ishimoku aussi. Euh, il y a une respiration du marché ici mais euh, vous voyez quand même qu'on est dans une tendance très haussière là en, en weekly et en monthly, vous voyez en mensuel quelle est la tendance. Donc prendre des trades à court terme, oui mais euh, il ne faut pas oublier toujours la tendance de fond qui pour le moment est haussière. Mais vous voyez notre indicateur Ishimoku ici qui nous donne donc un marché baissier. Alors est-ce qu'il va recasser euh, la ligne ici et repartir vers le haut C'est possible mais en tout cas on continue à faire des, des petits gains à court terme avec des scalps. Euh, qui vous donne 5 à 10 points. Donc euh, ne croyez pas qu'il faut se concentrer sur le des trading non, le scalping ça vous permet de faire des gains tous les jours, vous n'avez pas besoin de, de trader toute la journée donc vous faites des gains, vous pouvez vous arrêter après une demi-heure, vous reprenez un petit peu, vous regardez comment est la situation, vous faites bien vos analyses et c'est comme ça que vous allez réellement gagner de l'argent et certains jours faire des, des trades de 100 points, 200 points, 300 points mais le marché ne vous donne pas ça tous les jours. Donc le scalping va vous permettre de gagner tous les jours parce que vous saurez prendre des petits gains en analysant correctement euh, les marchés avec euh, ma formation scalping plus Ishimoku. C'est je pense euh, la meilleure manière de débuter avec succès dans le trading. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos, mettez un pouce vers le haut, partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc n'oubliez pas que le scalping est la base pour devenir un bon trader et que c'est ce qui vous permettra d'arriver à avoir des, des gains le plus rapidement possible. Donc ça fait 12 ans que je suis des formations, que j'ai testé pas mal de systèmes et je peux vous garantir qu'avec le scalping vous aurez des très bons résultats très rapidement. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.